il planche sur un sur un article et euh, il parle de, je sais pas moi, une usine de chocolat qui, euh, qui, qui a utilisé des produits, ses machins, ses scandales, trucs, etc. Il sort son article, il va voir son index chef, il lui pond l'article, il lui donne l'article et l'autre il lui fait Mais t'es complètement débile ou quoi Tu sais à qui elle appartient cette usine de chocolat Mais elle appartient à ton patron Tu peux pas écrire ça Bon, alors il retourne, il écrit un autre truc sur, je sais pas, un autre. Pareil. Et en fait, il se rend compte que bah, tous les sujets dont il peut parler, bah, ça appartient au même gars, quoi. Donc euh, il, sort un, il sort un article sur euh, la dernière relation sexuelle de Lady Gaga, et puis il est content, il rentre chez lui, quoi. Et voilà, c'est ça, les médias, aujourd'hui <rire> il, il y a que des conflits d'intérêts, tu, sais, tu peux pas avoir une information libre, aujourd'hui, dans les médias officiels. Si le monde en est là aujourd'hui, c'est que les gens laissent faire. Mais les gens laissent faire parce qu'ils savent pas. Donc il faut faire en sorte que les gens sachent. En mutualisant les, les, les idées, les efforts, bah, le monde changera naturellement. L'étape euh, pour arriver à ça, c'est d'informer les gens. C'est que les gens comprennent un peu, sortent de leur bulle, voient qu'il y a un problème. Parce qu'avant de comprendre le problème, il faut déjà être conscient qu'il y en a un. Mon but, c'est de... de découvrir des informations que je trouve euh, essentielles et de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent le savoir aussi, ces choses-là. Je constate avec le temps qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à tous ces sujets-là. C'est hyper positif, quoi, que, que bah, je pense qu'il y a déjà un vrai changement qui s'est fait. J'ai créé un blog, euh, j'ai euh, une page avec 87 000 membres, 10 15 000 membres parmi ces gens-là qui étaient assez actifs. Ça fait quand même du monde. Et tu te dis que toi, à ton petit niveau, là, euh, tu, tu, tu postes un, un article, tu te dis à... Je l'ai posté il y a deux semaines, il y a trois stades de France qui sont allés le voir. Mon but en fait, c'était de, de, de faire une sorte de revue de presse alternative. Les, les gens se noient, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse alternative, il euh, y en a. Il y a des, des, des milliers de sites qui parlent de tout. Alors Il y en a certains qui vont très loin, qui racontent n'importe quoi. Moi, je lis beaucoup d'articles, je vois beaucoup de vidéos, etc. sur pas mal de sujets qui m'intéressent et euh, d'essayer de centraliser sur un endroit euh, des articles que je trouvais pertinents pour quelque part faciliter le travail aux gens qui me suivent. De ne pas être noyé dans la masse, c'est ce que j'essayais de faire, euh, de, de, de, de proposer un, ma, enfin ma, ma, ma, ma, le résultat de mes recherches en fait. Et comme j'y passe beaucoup de temps, d'essayer d'économiser de, ce temps aux gens. Quoi. Je me suis dit, bah, à mon niveau, la seule chose que je peux faire, c'est essayer d'informer que ce soit les gens autour de moi, au bureau, euh, la famille, etc. Alors j'ai saoulé tout le monde, hein. <rire> pour Noël, j'offrais des DVD avec plein de vidéos, enfin euh, voilà, j'étais à fond. <rire> Et euh, je trouvais que c'était un bien plus beau cadeau que d'aller dépenser du fric pour acheter une connerie, une babiole, ou je sais pas quoi, voilà. Euh, et puis, euh, bah je me suis rendu compte que, euh, bah que, que, que, que, que ça intéressait de plus en plus de gens, et j'ai commencé à créer des pages sur Facebook, enfin euh, une page en l'occurrence. J'ai commencé à, à publier en fait des articles de, que je trouvais intéressants, je faisais une sorte de revue de presse en fait, et il y a des gens qui me suivaient régulièrement, et puis je recevais des messages de personnes qui me disaient qu'ils qui adoraient ce que je publiais, etc. J'ai même eu des gens qui me disaient que ça avait changé leur vie, etc. Enfin, c'est génial Des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, qui viennent te remercier, t'envoyer des messages de soutien, des choses comme ça. C'est pas pour ça que je le faisais, bien sûr, mais euh, c'est... Ça fait, ça fait chaud au cœur, quoi. Et ça a, ça a continué de me motiver à aller toujours plus loin et, euh, et à partager un petit peu ce, ce, ce, cette, un, ce savoir, cette quête de savoir que moi j'avais, ça me permettait de la partager mais à, à beaucoup de gens. Que ce soit sur Facebook ou même sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, etc., bien sûr, il euh, y a un parti pris, l'État, il a la main sur tout ça. Il euh, y a encore pas longtemps, euh, suite aux attentats du 13 novembre, l'État a décidé de il a décidé que c'était les sites euh, qu'ils appellent conspirationnistes, les sites complotistes, qui étaient responsables euh, des, des, du terrorisme. Que, bon, on ne sait pas trop comment, mais c'est voilà. Euh, donc, enfin, les sites conspirationnistes et complotistes, au final, à leurs yeux, c'est tous les tous les tous les sites qui ne sont pas d'accord avec eux, quoi, <rire> qui les critiquent. Voilà, c'est vite rangé dans une catégorie. Donc, ils ont lancé la guerre contre tous ces sites-là.